C'est un petit comprimé blanc, ovale, sécable. Vers 5h du matin ou parfois 6, je me réveille, le besoin est à son comble. C'est le moment le plus douloureux de la journée. Mon premier geste est de mettre en route la cafetière électrique. La veille, j'ai rempli le réservoir d'eau et le filtre de café moulu. En général, du malongo, je suis resté assez exigeant sur le café. Je n'allume pas de cigarette avant d'avoir bu une première gorgée. C'est une contrainte que je m'impose. C'est un succès quotidien qui est devenu ma principale source de fierté. Il faut avouer, ceci dit, que le fonctionnement des cafetières électriques est rapide. Le soulagement que m'apporte la première bouffée est immédiat d'une violence stupéfiante. La nicotine est une drogue parfaite, une drogue simple et dure, qui n'apporte aucune joie, qui ne se définit, qui se définit entièrement par le manque et par la cessation du manque. Quelques minutes plus tard, après deux ou trois cigarettes, je prends un comprimé de Captorix avec un quart de verre d'eau minérale, en général de la Volvic. J'ai 46 ans, je m'appelle Florent-Claude Labrouste et je déteste mon prénom. La sérotonine est une molécule? Euh, un principe amidé, pour être précis, sécrété par les deux cerveaux, l le, le cerveau du haut et le cerveau du bas, c'est-à-dire l'intestin. Cette substance amidée a pour effet euh, la vasoconstriction ou la vasodilatation, c'est-à-dire que, en agissant sur la propension de vos cellules à pomper ou relâcher du sang, dans des zones euh, clés de votre euh, physiologie et de votre psychologie, elle vous fait sentir plus ou moins, plus ou moins, j'imagine, plus ou moins nécessaire, plus ou moins déprimé, plus ou moins utile, plus ou moins gay, plus ou moins, plus ou moins suicidaire. Sérotonine est, vous le savez, en tout cas, euh, si vous disposez d'un minimum de... Si vous habitez en, en France, ou que vous parlez le français, ou que vous avez une connexion Internet, vous ne pouvez être passé à côté de la sortie de Sérotonine, le nouvel opus de Michel Welbeck, 4 janvier dernier. Dans cette vidéo qui va donc s'insérer par principe, mais pas par... Pas par euh, pas par le plan, mais sur le principe, on va l'intégrer à ma série de vidéos fiches de lecture, même si elle n'en respecte pas exactement la nomenclature. Et eh bien, dans cette vidéo, donc, euh, je vous aurai droit à plusieurs choses. Euh, je vais vous livrer mon avis sur le dernier Michel Houellebecq, sérot sérotonine donc. Je vais également vous livrer quelque chose de peut-être plus intéressant qui sera un... Euh, Panégérique, non, pas forcément, parce que je ne les ai pas tous appréciés autant, mais en faisant l'exégèse de tout Michel Houellebecq, en tout cas de ses romans, j'ai dressé euh, j'ai réalisé une paire de lunettes, j'ai dressé une grille de lecture à travers laquelle je passerai l'ensemble de sa production. Donc je vous listerai un certain nombre de critères, on fera des diagrammes en étoiles et j'essaierai de replacer sérotonine, donc sa dernière production, dans la séquence de toutes celles qui l'ont précédé, afin que vous, d'un simple coup d'œil, hein, en fin de vidéo, je vous mettrai les minutages ci-dessous, d'un simple coup d'œil, vous puissiez voir vers quelle euh, tendance penche tel ou tel roman de Michel Houellebecq. Donc, euh, après les remerciements d'usage, merci à Martin de me l'avoir euh, régalato, de me l'avoir fait parvenir ainsi qu'une bouteille de rhum que je voulais montrer à l'écran pour te remercier et je l'ai déplacé. Donc merci Martin euh, Martin VIPm d'influence pour le dernier Webec et pour la bouteille de rhum que tu m'as gentiment fait parvenir de ton île de la Réunion pour tout ce qui est abonnement VIP, je vous renvoie vers le coin de l'écran habituel. Donc, euh, merci Martin, disais-je. Trois parties dans cette euh, vidéo consacrée à Sérotonine, le dernier Michel Welbeck. La première sur la marque Welbeck. la seconde sur Sérotonine, le roman proprement dit, et la troisième sur la séquence bibliographique. Je vous précise, vous entendrez des extraits de Sérotonine lus par ma voix blanche, enfin pas si blanche, au cours de cette vidéo. Je vous précise que pour plus d'extraits, eh il suffit de cliquer sur le lien ci-dessous et vous accéderez aux meilleurs extraits de sérotonine consacrés aux femmes et aux relations hommes-femmes. Attention, ça pique Le lien se trouve en, en description. Vous y trouverez les extraits et également un résumé de, de ce que je suis en train de vous dire. Alors, un, la marque euh, Welbeck. Oui, alors pourquoi une marque eh bien, euh, la première chose qu'il qu faut comprendre avec Michel Welbeck, c'est que euh, depuis 1994, il s'est installé dans le paysage littéraire français. On dit le PAF pour paysage audiovisuel, on peut très bien dire le, le plouf, Le plouf, le PLF comme paysage littéraire français. Et euh, ce n'est plus seulement un écrivain, c'est aussi une marque hein, dont est décliné par exemple l'adjectif Welbeckien. Euh, Hein, une production, une prose, une ambiance, une atmosphère welbeckienne, c'est généralement associé à quelque chose d'à la fois euh, onirique et nihiliste. On verra qu'il est plus tragique que nihiliste, petite substance, petite subtilité sémantique. Donc, euh, Welbeck est un adjectif et une marque, comme par exemple euh, Tefal ou Décathlon, et une marque crée un phénomène que euh, j'appelle, je ne sais pas comment l'appellent les autres euh, sociologues, je ne sais même, même pas d'ailleurs s'il est les sociologues et les ingénieurs mécaniciens comme moi parlent d'habitude de Houellebecq, le prérequis de la satisfaction primaire. C'est-à-dire que quand vous achetez une, une poêle Tefal, quelle que soit l'innovation que euh, Tefal se soit faite fort, dit intégrée récemment, la première caractéristique que vous attendez pour être satisfait de votre achat, c'est évidemment, je vous le donne en, en mille et mille, qu'elle soit antidérapante. Hein. C'est-à-dire que même si sur tous les autres aspects qui sont la durabilité, euh, la prise en main, l'ergonomie, le prix, euh, ou que ce soit une poêle connectée à votre euh, à smartphone par je ne sais quelle application, quand bien même elle surperformerait par l'ensemble de ces autres critères, si la poêle Tefal accroche, vous serez insatisfait car la marque, le principe de marque, fonctionne par satisfaction du besoin primaire, hein. par association d'idées, Tefal égale antidérapant, Décathlon égale... Euh, euh, euh, bon rapport qualité-prix durabilité avec un produit technique et un assez bon SAV toute, euh, toute action, toute politique toute stratégie de marque que Decathlon que mettrait en œuvre en parallèle comme je sais pas moi euh, j'en sais rien aller creuser des puits en Afrique ou euh, aider euh, je ne sais quel euh, gamin myopathe à faire du VTT et eh bien tant que si, vous n'apprécierez ses adjuvants à la marque que dans la mesure où la marque a rempli son contrat primaire qui est, on vient de le dire, le bon rapport qualité-prix, etc. etc. Si, si vous êtes insatisfait du contrat primaire, eh bien vous n'irez vous même pas considérer finalement ces apports secondaires. Donc, quand on reçoit un nouveau Welbeck, c'est-à-dire en moyenne tous les 4 ans à 4 ans et demi, eh bien euh, on, euh, on est sensible à la composante de nouveauté que dans la mesure où l'on a été. Assouvi. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour être assouvi d'un Welbeck Une dose de tragique, hein, à ne pas confondre avec le nihilisme. Le nihilisme, c'est quelqu'un qui. Euh, un nihiliste a tendance, en oblitérant les valeurs, à oblitérer également les conventions sociales dans lesquelles il s'insère. Alors que Welbeck est un tragique, puisqu'en fait, il subit les conventions sociales. Il est le fruit de l'incapacité, de l'impéritie à s'insérer dans un tissu humain et administratif. Tous ces protagonistes sont toujours en souffrance par rapport à l'administration de, de, de, de leur pays et à, à leur incapacité à s'insérer, dans un, à nouer des relations humaines. Euh, deuxièmement, un, un vernis onirique hein, qui abolit, alors plus ou moins selon les œuvres, ça sera l'objet de la dernière partie que de nuancer tout cela, mais en tout cas, un vernis onirique qui euh, abolit la frontière duale entre le réel et la, la fiction, comme par exemple ça a été le cas dans, selon moi c'est d'autant plus vrai, dans les deux opus qui s'intitulent « La possibilité d'une île et « Soumission », où finalement c'est une fiction qui s'inspire d'arrière-plan ultra-réaliste, ou c'est une réalité qui, qui s'inspire d'arrière-plan fictionnel, avec finalement un grand désintérêt pour poser la frontière. Ce n'est pas une pure fiction au sens cinématographique du terme où, par exemple, en cinématographie, quand, on, quand, on, quand un réalisateur décide de nous proposer une pure fiction, quelque chose qui ne peut exister, il fait appel à un ressort psychosociologique qui s'appelle, merci Amine de me l'avoir euh, appris récemment, la suspension consentie de l'incrédulité. C'est-à-dire, il nous demande de faire un petit effort consistant à suspendre notre ce qui devrait être notre incrédulité naturelle pour arriver à croire à une nouvelle technologie, au fait qu'on puisse aller en avant dans le temps, aller en arrière dans le temps, ou voyager dans l'espace, ou rencontrer nos, nos, nos ancêtres. Ça, c'est la suspension consentie d'incrédulité. Euh, C'est-à-dire que euh, le réalisateur ne vous prend pas pour des ânes. Il sait très bien que ce qu'il vous propose n'existe pas. Il vous propose simplement, temporairement, de faire une pause dans votre crédulité, dans votre incrédulité. Houellebecq euh, ne s'embarrasse pas grâce à la subtilité et à la finesse de son onirisme. Il ne s'embarrasse finalement pas de prendre le temps d'établir ce pacte ou ce contrat ou ce pari avec vous. Il vous laisse vous-même décider de si vous êtes en train de lire une fiction, si vous êtes en train de lire une projection dans un futur proche, si vous êtes en train de lire une dystopie, si vous êtes en train de lire une tragédie. Troisième élément, un regard cru sur les femmes, l'amour et la sexualité. Donc bon, à titre d'exemple, encore une fois, je vous renvoie à, aux extraits disponibles sur mon site où ça ne manque ni de cru, ni de femme, ni d'amour. Mais surtout, euh, la plus grande, en tout cas ce que j'attends de Welbeck et ce qui me laissera profondément insatisfait et inapte à en saisir les bénéfices secondaires si je n'en suis, euh, s'il ne me le délivre, c'est sa capacité de sismographe. Vous savez, quand vous allez au musée, j'espère que vous y allez, dans les coins des salles où figurent les pièces les plus, les plus importantes, il y a souvent des sismographes qui sont ces appareils qui mesurent des signaux faibles à très faibles et qui tentent à la fois d'enregistrer et de prévenir des, éve des éventuels euh, euh, séismes, catastrophes naturelles ou euh, comme ça déplacements de plaques euh, tectoniques en enregistrant avec une aiguille des infimes variations. C'est ce qu'on appelle des signaux faibles à très faibles. Eh bien, la, la chance et à la fois le talent et l'utilité de Houellebecq a été que, généralement, dans les semaines ou mois précédents, donc suivant la fin de la rédaction de son livre et précédent sa commercialisation, en l'occurrence fin 2018, il a, il, il a tendance, par une intuition, une saillie, ce qu'on appelait, qu appelait ou ce qu'on appelle toujours une provocation, à jouer le rôle de sismographe et à nous alerter, sans, sans toutefois le décoder avec, euh, une grande, euh, avec un grand pointillisme, mais en tout cas à nous alerter par sa sensibilité à un signal faible sur un événement généralement euh, systémique, dramatique, euh, guerrier, géopolitique, métapolitique, qui ne, qui ne manque de survenir juste après. Ça a été le cas avec son allusion à l'islam... Euh, je cite, hein, religion de, de bip, de enfin je ne vais même pas le prononcer parce que ça me ferait peut-être des ennuis, euh, prononcé qui lui a valu des ennuis judiciaires en 2001, peu de temps avant l'attentat du 11 septembre, qui finalement a, a été le révélateur que ce qu'il avait perçu comme signal extrêmement faible faisait sens à l'époque, et d'ailleurs attentat qui lui a paradoxalement un petit peu euh, sauvé la mise lors de, ce, de cette euh, de cette séquence judiciaire dont je crois euh, finalement ces euh, accusateurs ont été déboutés. Enfin, je, je, vous, tout ça est vérifiable sur Internet. J'invite ceux qui s'y pencheraient sur la citation de Welbeck concernant l'islam en 2001 à, à s'y pencher. Voilà. Donc, Welbeck, euh, sismographe, c'est un des six critères d'analyse à l'aune duquel nous passerons sa bibliographie, son exégèse, donc, au crible, dans la fin de cette vidéo. Alors, ça, c'est pour la marque euh, Michel Houellebecq. Maintenant, euh, ce livre, satisfait-il ses besoins primaires Oui, mais tout juste. Alors, partie 2, sérotonine. Alors, que vous dire de sérotonine Sérotonine est l'histoire d'un protagoniste... Alors, vous savez que... Euh, si, vous savez, si vous savez, si vous avez en tête votre euh, welbeck votre Welbeck illustré, vous savez que il n'y a jamais finalement de, dis de dissociation très claire entre son protagoniste principal et lui-même il ne prend pas cette, euh, cette précaution oratoire que prenait par exemple un Monterland avec son costal dans Les Jeunes Filles euh, c'est écrit à la première personne je crois, attendez oui voilà, c'est écrit à la première personne et les coïncidences euh, avec sa propre existence sont si nombreuses que finalement on a presque plus, plus vite fait de compter ce qui ne ressemble pas à Michel Welbeck dans le protagoniste de Sérotonine que ce qui ressemblerait dans le, protag dans le protagoniste de Sérotonine à, à Michel Welbeck. Euh, donc, son euh, protagoniste souffre, comme d'habitude chez lui, de la sensation d'avoir passé, d'avoir laissé passer l'amour dans sa vie, l'amour étant, comme il le dit à la fin, euh, euh, je cite de mémoire, euh, finalement, sa seul, la seule opportunité, la seule petite fente possible pour échapper à l'oppression du marché, et l'ayant laissé passer à la fois par paresse et par incapacité à nouer des relations humaines satisfaisantes, il échoue euh, comme un bateau ivre, au, au, au sens propre et au sens figuré, dans une... Euh, comment pourrait-on appeler ça dans une errance, donc il erre sur le territoire français, un petit peu comme euh, en tant qu'écrivain il errait je crois du côté de l'Irlande il, il y a quelques années où aller le, le rencontrer ses amis alcooliques, anonymes et, et, et, et célèbres, Et donc il erre sur le territoire français à la recherche du, non pas de lui, ce qui serait une mise en abîme un petit peu trop attendue, un petit peu trop téléphonée, mais à la suite, simplement, enfin, euh, mais à la, dans l'espoir de répondre à la question suis-je capable d'être heureux seul à défaut de l'être avec les autres Et dans cette errance, il est confronté à la premier, premier élément sismographique, premier, premier témoin de sa capacité sismométrique. Il témoigne d'une désertification du territoire français, c'est-à-dire de l'incapacité finalement à échapper à l'empire du franc prix et du monoprix, même au fin fond de, de la campagne. Euh, et à, il est confronté également à finalement cette euh, cette, euh, cette normativité cette euh, course en avant vers la norma, vers la normativité la norma, normativi, normativation Bref cette euh, ces chaînes qui le poursuivent, par les normes alors qu'il l'empêchent de fumer, qui, qui, qui l oblige à se plier à un certain nombre de contraintes administratives. Alors, il cite, mais pas seulement, euh, les hôtels Mercure. Euh. Bref, l'ensemble des personnes et des biens qu'il se trouve obligé de consommer sont finalement le fruit d'un système de consommation qu'il exècre, mais dans lequel il se retrouve contraint de vivre par... Euh, incapacité finalement à se fondre dans une relation amoureuse bon. donc euh, c'est une histoire de dévitalisation euh, et d'instinct mortifère c'est une histoire de pente descendante versus la pente ascendante c'est une histoire de mortification versus vivification, alors comme tous ces protagonistes euh, en général toxico-dépendants euh, qui fument deux ou trois paquets par jour et qui euh, ne survivent sans une ordonnance d'antidépresseurs à portée de la main. Euh, ça m'évoque toujours un petit peu la même chose, ces, ces, ces codes esthétiques de l'autodestruction. Ça m'évoque qu'en fait, les autodestructeurs sont des gens qui pensent, c'est mon hypothèse, hein, amadouer une certaine forme de mort qui, s'ils la prenaient de front, la terrifie. C'est-à-dire que moi, j'ai connu des autodestructeurs euh, patentés ou en tout cas euh, qui, se, qui se prétendent comme tels, mais par contre qui n'auraient jamais conduit sans leur ceinture, ou qui n'auraient jamais traversé en dehors des passages cloutés, parce que tu te rends compte, on pourrait avoir un accident. C'est-à-dire que c'est s'approcher de la mort par une micro-accumulation de petits euh, pas quotidiens euh, insensibles et incantifiables, car presque non mesurables, mais finalement ne jamais entreprendre une action réellement risquée et réellement dangereuse qui pourrait nous y confronter pour, pour, pour de bon. Alors, euh, par rapport à donc au, au personnage, au protagoniste des séro de sérotonine, euh, bon, c'est-à-dire à Michel Houellebecq, hein, nous ne cachons pas derrière euh, des précautions que lui-même n'a pas pris le soin de prendre, euh, n'ayons pas peur de faire un petit peu de pédagogie en mobilisant les outils déjà exposés sur cette chaîne et sur mon site, notamment la fameuse caractérologie de Gaston Berger alors, Donc, je vous mets le lien en, dans le coin de l'écran pour ceux qui s'intéresseraient à cette discipline de la, de la psychologie, hein, que m'avait fait découvrir une ancienne VIP Constance, à qui nous passons le bonjour. Alors la caractérologie, en, en termes de caractérologie, Michel ou euh, Florent Lab, Florent, Claude Labrouste serait un passif secondaire, un, pardon, un émotif passif secondaire, hein, avec, alors, émotif euh, par rapport à bah, le contrat d'émotif, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle en caractérologie, enfin, euh, donc encore une fois, euh, sensibilité et perméabilité aux signaux faibles, l'émotivité, la passivité, c'est l'incapacité à agir, la secondarité, c'est la capacité à donner de l'importance, à maintenir une importance égale, voire supérieure à des faits qui remontent à une, de longue date, par rapport aux gens qui vivent dans le présent, pour simplifier. Donc, euh, Michel serait un émotif passif secondaire avec un grand champ de conscience. Si cela ne vous dit rien, encore une fois, et bien faites un tout petit peu de travail à la maison et allez décoder ce que je suis en train de vous dire avec, mon avec mon, ma fiche de lecture de la caractérologie de Gaston Berger. Un grand champ de conscience, une, pol une polarité à la conciliation, une faible avidité des intérêts sensoriels ambivalents, aucune tendresse au sens de aucune empathie, et une, euh, aucune pitié, et une passion intellectuelle supérieure à la moyenne. Ça, c'est pour le, la grille de lecture de Gaston Berger. Alors, pour la suite de sa caractérologie, ce que, que m'inspire à la fois le, per, le, pro, le personnage, le livre et l'auteur, c'est que, euh, finalement, euh, il nourrit le fantasme de l'intellotype mais poussé à une extrémité qui ne survient finalement qu'une fois tous les euh, 30, 40 ou 50 ans. Le dernier, à ce stade de célébrité, est en Gainsbourg. C'est-à-dire, entériner un divorce absolu et radical avec le corps hein, jusqu'à faire disparaître celui-ci. Se délester des contingences physiques comme du comme si les contingences administratives et amoureuses de la vie pesaient déjà assez lourd alors je vais essayer de vous en retrouver un extrait à mon avis je n'allais pas si mal il n'y avait en réalité qu'un point sur lequel mon état mental me causait de vives inquiétudes, c'était celui des soins du corps et même simplement des ablutions. Je parvenais à peu près à me brosser les dents, ça c'était encore possible, mais j'envisageais avec une franche répugnance la perspective de prendre une douche ou un bain. J'aurais aimé en réalité ne plus avoir de corps, la perspective d'avoir un corps, de devoir y consacrer attentions et soins, mais était de plus en plus insupportable. Et même si l'impressionnante multiplication du nombre de SDF avait peu à peu conduit la société occidentale à assouplir ses critères dans ce domaine, je savais qu'un état de puanteur trop prononcé finirait obligatoirement par me conduire à me singulariser de manière inappropriée. Je n'avais jamais consulté de psychiatre et au fond je croyais peu en l'efficacité de cette corporation. Je choisis donc sur Doctolib un praticien consultant dans le 13 e pour au moins minimiser le temps de transport. Lorsque je lui eus Résumé ma vie ces derniers temps, il convainc que j'avais en effet un réel besoin de prise en charge et me demanda si j'étais traversé par des idées de suicide. Non répondis-je, la mort ne m'intéresse pas, il réprima une grimace de mécontentement. Alors partie 3, euh, partie 3 la séquence bibliographique. Alors, voilà ce que je, voilà l'outil euh, grossièrement rédigé que je vous proposais en début de vidéo. Vous me pardonnerez le, le shooting vertical, mais vous euh, voyez bien que le format du tableau s'y prête nettement plus. Je vous propose donc l'ensemble de l'œuvre romancée, en tout cas, hein, les sept romans de Michel Houellebecq, passés au crible d'une euh, grille de lecture unique, où je note leur degré de misogynie, de romanesque, leur style la qualité de la psychologie des personnages, la capacité sismographique, la qualité de sismographe de l'auteur et l'aspect novateur du livre. Donc vous voyez que pour référence, j'ai donné les notes maximales ou quasi maximales à l'extension du domaine de la lutte. Nous allons maintenant décliner c'est l'avantage des euh, modèles invariants, c'est que ça permet de faire des comparaisons et que visuellement on voit tout de suite ce qui penche vers, vers quoi. Décliné à sérotonine, eh bien vous voyez que euh, les, la, la, la, la sismographie, la capacité sismométrique est là au sens où il, elle est double. Il a à la fois décrit... Un, un, un terreau de province finalement euh, presque à, à, à l'abandon sociologique dont l'intelligence aurait fui et euh, dans l'incapacité presque de survivre économiquement, ravagé par les grandes surfaces, chez qui il est paradoxalement contraint d'aller s'approvisionner. Et surtout, il a deviné, alors je ne sais pas à quelle, quelle date, quel jour précisément, il a, il a mis le point final à sérotonine, mais il a quasi deviné la crise des gilets jaunes, hein, la scène de guérilla urbaine de, de fin, hein attention spoiler alerte comme disent les jeunes, la scène de guérilla urbaine de fin étant un prémisse, une anticipation pas si dystopique que cela de la fameuse crise des gilets jaunes, à l'exception, à exception faite que dans, euh, chez Houellebecq, cette crise se circonscrivait aux agriculteurs et que dans la réalité, au 17 novembre 2018, elle s'est finalement étendue à l'ensemble des vaincus de la mondialisation. Donc une, une très bonne note et une grande qualité sismographique, un faible coefficient de nouveauté. Bon, ben ce, ce coefficient il est structurellement amené à suivre une pente descendante, évidemment au fur et à mesure des ouvrages, puisqu'on est de moins en moins surpris par l'auteur, une analyse psychologique euh, présente mais finalement assez prévisible. C'est un des Walbeck que j'ai trouvé le moins bien ponctué, c'est-à-dire euh, il joue sur ses qualités qui sont l'économie de mots et un champ lexical finalement relativement réduit, hein, un petit peu comme euh, Racine a été écrit, paraît-il, avec euh, 1000 ou 1500 mots, je crois. Donc euh, là c'est un champ lexical réduit mais finalement avec une, une disparition de la ponctuation. Euh, assez étrange et euh, une misogynie euh, moyenne. Ce n'est pas le plus misogyne des Welbeck, néanmoins, comme je voulais, euh, comme je voulais montrer, comme je voulais dire, comme je vous ai encouragé à le lire sur mon site. Il y a des, il y a des, il y a des passages qui, qui font sourire et qui, et qui piquent à cet égard. Alors, je vous ai donc un hein, proposé comme euh, euh, comme presque réglage de la machine, un 4 sur 5 systématique à extension du domaine de la lutte. Vous voyez donc. Le... graphiquement en un coup d'œil les tendances et les orientations vers lesquelles penchent ces autres opus, particules alimentaires, donc évidemment je ne l'ai pas relu à l'instar des six autres euh, je, je, je n'ai pas le temps pour cette simple vidéo de relire l'intégralité de l'œuvre de Michel Houellebecq, néanmoins, deux mémoires particules élémentaires, toujours sur ma grille, me semblaient sortir du lot par euh, son style, sa misogynie, avoir une structure romanesque en revanche beaucoup plus répétitive et beaucoup plus beaucoup plus faible, euh, le... faire preuve d'une psychologie des personnages assez sommaire et avec finalement une faible à nulle euh, interprétation des signaux faibles, donc un faible caractère sismographique. Plateforme était celui presque le plus politiquement euh, insignifiant, le plus psychologisant, mais également un des mieux écrits et des plus rythmés, des plus balancés, des plus chaloupés du point de vue de la phrase. Et voilà, mais mon Stéphane score sur possibilité du Nil. La carte et le territoire, je dois vous dire que c'est celui dont je me souviens le moins et dont j'ai le plus bâclé la lecture, ce qui explique que je ne l'ai noté qu'en pointillé. Et voilà enfin pour soumission. Donc avec un grand coefficient sismographique, une dystopie novatrice, une psychologie une psychologisation moyenne, une très bonne structure romanesque, très bien écrit et finalement assez peu de la misogynie croustillante qu'on lui connaît. Voilà. Euh, cet outil, ce, ce, la rédaction de ce tableau et euh, l'exégèse de Michel Welbeck et sa mise en... sa mise graphique, enfin sa transposition euh, graphique m'a pris un certain temps et m'a demandé beaucoup de travail, enfin un certain travail. Si vous y êtes sensible eh bien, euh, rétribuez cette vidéo à l'aide d'un pouce. Si vous pensez qu'elle peut intéresser vos amis, je vous encourage à la partager. Si vous n'aviez jamais lu Michel Welbeck, je vous conseille évidemment de commencer par l'extension du domaine de la lutte. Et j'attends vos commentaires et vos pouces. Argumenter avec, hein, prenez cette saine et bonne habitude avec le minutage de la vidéo auquel vous faites allusion. Ce qui permet à ceux qui vous lisent de se raccrocher plus précisément à ce sur quoi porte votre commentaire. Bref, à vous de jouer, je vous retrouve sous peu, dans quelques, dans quelques secondes, dans quelques instants, dans la zone commentaire de cette vidéo, où je n'hésiterai pas, quand ça le méritera, à débattre avec vous.